Nous allons maintenant voir comment accompagner un élève qui présente des troubles du langage oral. Nous allons commencer par aborder la question du développement du langage oral. Donc ça va correspondre sur votre livret d'accompagnement jusqu'à la diapositive numéro 6. Il est important de retenir dans le développement du langage oral, c'est que l'enfant, le tout petit, a des compétences précoces qui vont l'aider, du coup, à développer ce langage oral. Alors, la première des compétences précoces, c'est ce qu'on appelle le traitement différent des sons de la parole et des bruits. Par exemple, nous sommes en capacité de distinguer si une personne parle ou s'il y a un bruit environnement et généralement même notre attention va être plutôt attirée par la voix humaine. Ce qui n'est pas le cas, entre parenthèses, pour les élèves qui présentent des troubles du spectre de l'autisme, où on s'aperçoit que le cerveau traite parfois au même niveau le son de la voix et les bruits. C'est pour ça que parfois on appelle l'élève et il ne réagit pas. Ce n'est pas ce qu'il n'entend pas, c'est qu'il ne priorise pas euh, entre la voix et le, les sons. Une autre compétence précoce, c'est la capacité chez le tout petit à discriminer et percevoir tous les phonèmes. Donc là, euh, c'est pas l'idée d'entendre, hein, c'est l'idée de traiter l'information au niveau cérébral. Ça veut dire que, à la naissance, un enfant, il est en capacité de reconnaître tous les phonèmes de toutes les langues. Et puis, cette compétence, il va la perdre parce qu'il va se spécialiser dans sa langue maternelle. Donc une expérience qui avait été faite avec des enfants montrait que relativement rapidement, c'est-à-dire qu'au-delà d'un an, par exemple, un enfant était plus capable de distinguer certains phonèmes très proches dans une langue qu'il n'utilisait jamais. Les connexions au niveau du cerveau vont se défaire et du coup, euh, on voit bien aussi la difficulté qu'on peut avoir à apprendre une langue étrangère pour discriminer certains sons qui seraient très proches. Enfin, une troisième compétence précoce, le cerveau de l'enfant est outillé pour qu'il puisse segmenter le flux de parole. Imaginons par exemple que vous soyez dans un pays étranger, on va dire en Angleterre, euh, vous entendez parler anglais, ça va très vite, vous avez l'impression qu'il n'y a pas de... De, de segmentation entre les mots, vous entendez un flot de paroles continu. Par contre, si on vous parle doucement, ces mots pour vous seraient tout à fait compréhensibles. Eh bien, au départ, le tout petit c'est comme ça, il entend ce flot de paroles et il va apprendre à segmenter euh, ces mots. Euh, il a une sorte, on va dire, de, de ciseaux qui va lui permettre de segmenter euh, ce flux de parole. Généralement, quand on s'adresse à un tout petit, on ne va pas utiliser la même intonation de vous. Alors, il est pour qui ce bon gâteau Il est pour mon bébé Alors, quand on parle comme ça, on pratique ce qu'on appelle le mamalais ou le mamanet, c'est-à-dire qu'on va aider l'enfant en accentuant les intonations, hein, on appelle ça la prosodie, on va accentuer ça pour l'aider à segmenter. Alors, bien évidemment, là, c'est quand on s'adresse à des tout-petits euh, et ça s'arrête relativement vite. Mais c'est important d'utiliser cette intonation pour les aider au départ et leur permettre de développer mieux leur langage. Au niveau du, du cerveau, ce qu'il est intéressant de voir, c'est qu'il y a deux zones dans le cerveau qui vont traiter du langage oral. Une zone qui va concerner ce qu'on appelle la compréhension, donc le langage réceptif. C'est la zone de verniquet. Euh, et puis, on a une deuxième zone qui va être tout ce que produit l'élève au niveau du langage. Donc, le versant expressif, c'est la zone de broca. Donc, deux zones dans le cerveau. Une pour comprendre, une pour s'exprimer, une pour parler. Je vous rappelle que la parole, c'est l'expression... Orale du langage. On peut tout à fait avoir un langage sans avoir de paroles et généralement euh, il faut aussi savoir que les enfants ont tendance à comprendre davantage qu'ils ne vont s'exprimer. Donc c'est pas parce qu'un enfant ne s'exprime pas qu'il ne comprend pas. Alors puisqu'il y a deux zones, une pour la compréhension une pour la réception, eh bien, ça va impliquer qu'il va y avoir aussi plusieurs sortes de dysphasie. La dysphasie, généralement, on va dire que dans l'idéal, le diagnostic, il se fait à partir de 4 ans. Donc le diagnostic il s'effectue généralement par l'orthophoniste et je vous rappelle qu'on parle de retard de plus de deux ans par rapport à la norme pour pouvoir parler de trouble. Donc c'est pas parce qu'un enfant ne s'exprime pas ou mal tout petit qu'il est forcément dysphasique. Hein. On verra qu'il y a des signes vraiment spécifiques liés à la dysphasie. Alors, je dis la dysphasie, mais je devrais dire les dysphasies, puisque je vous disais qu'en fonction des différentes zones, il peut y avoir plusieurs sortes de dysphasies. La première, ce sont les dysphasies réceptives, où l'élève va être en difficulté pour comprendre le message oral. Et les dysphasies expressives, où l'élève va être en difficulté pour exprimer un message oral. Il existe aussi un certain nombre d'élèves qui vont présenter des dysphasies mixtes, c'est-à-dire à la fois des difficultés au niveau de la compréhension et au niveau de l'expression. La dysphasie expressive sera beaucoup plus facile à diagnostiquer que les dysphasies réceptives, parce que dans la dysphasie réceptive, l'élève va beaucoup faire illusion, il va s'appuyer sur des indices visuels, il va être beaucoup dans l'imitation, ce qui peut retarder parfois le diagnostic. Alors le langage oral, il est composé euh, de plusieurs éléments, euh, notamment les quatre que vous voyez ici. Et du coup, on parlera de dysphasie quand il y a une ou plusieurs de ces composantes du langage qui vont être impactées. Donc ça peut être la composante phonologique, lexicale, syntaxique ou pragmatique. Et c'est ce que nous allons développer à partir de maintenant.